Recette facile et rapide de salade de fruits avec crème fraîche. Les ingrédients. Deux grosses pommes, deux ou trois bananes, deux grosses oranges, quatre fraises, 2 kiwis, un melon, un ananas, 2 mangues, une pomme granite 100 g d'eau, 50 g sucre en poudre, plus la crème fraîche. La salade Faire la crème fraîche Mélangez la crème avec le sucre Étape de préparation. Rincez tous les fruits. Épluchez la pomme et retirez le trognon. plaît la banane, l'orange, pomme à et les kiwis. Coupez tous les fruits en petits morceaux. Mettez les fruits dans un saladier, ajoutez le sucre et le jus de citron afin qu'ils ne noircissent pas. Mélangez. On peut ajouter la crème fraîche ou sans la crème. Réservez la salade de fruits au frais jusqu'au moment de servir.